Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de... Rétroaction vidéo directement à l'intérieur de Moodle. Donc visuellement, je vous montre un devoir dans lequel l'élève va avoir tout simplement retourné son texte, retourner son devoir. Je, en tant qu'enseignant, je vais consulter tous les travaux remis. Je me dirige dans la section « Notes » afin d'aller ajouter une rétroaction vidéo. Dans la section complètement à droite, je descends. J'ai une section « Feedback ». J'ai ultérieurement euh, ajouté une vidéo, euh, un audio, un fichier audio, mais à l'intérieur de Moodle, on est en mesure aussi, non un audio, euh, non seulement d'ajouter un audio, mais d'ajouter un enregistrement vidéo. On peut aussi insérer un fichier audio. Euh, la différence entre les deux, c'est que l'enregistrement vidéo va faire en sorte d'enregistrer une vidéo, et non une capture d'écran vidéo. Donc si vous voulez montrer quelque chose à votre écran, faire une rétroaction en montrant votre écran, ben, l'enregistrement vidéo ici Moodle ne le permet pas donc ça veut dire que si je clique dessus je commence l'enregistrement vous allez me voir comme ça ici et je vais terminer l'enregistrement joindre l'enregistrement ça va générer une vidéo à l'intérieur mais on voit que ce n'est pas nécessairement une vidéo de capture d'écran donc si ça vous intéresse on on peut réaliser quand même un enregistrement vidéo. Ça peut être intéressant pour que l'élève puisse avoir un, un meilleur contact avec nous que seulement l'audio. On peut quand même insérer un audio ou un, ou un vidéo, donc un lien. On peut saisir un lien euh, vers un URL. Donc admettons que vous avez euh, créé une vidéo avec Loom, donc vous pouvez tout simplement l'insérer ici. La vidéo euh, va, va apparaître. On peut aussi utiliser d'autres applications. Je pense à, à Stream, par exemple, qui est peut-être un petit peu plus... Euh, euh, on peut contrôler un petit peu plus la, le partage. Dans ce cas-ci, visuellement, je pourrais faire un copier-coller. Et ici, rétroaction vidéo, comme ça ici, insérer un média. Donc, on voit que j'ai un lien qui s'est créé. Donc, lorsque l'élève va cliquer sur le lien, il va accéder à la vidéo. Simplement. Il faut savoir aussi que si on a une vidéo qui est euh, directement sur notre ordinateur, donc on va être en mesure d'aller parcourir et aller chercher une vidéo euh, qu'on a enregistrée ultérieurement pour pouvoir l'intégrer directement dans la section Moodle. Donc on va faire insertion média et notre vidéo va s'afficher ici. Il ne faut pas oublier d'enregistrer de, les changements. Et l'aide va en mesure de voir notre rétroaction vidéo. Voilà!